Bonsoir à tous, écoutez, je vous remercie d'être présent ce soir pour la première conférence de cette année 2018. Y a pas la salle n'est pas pleine, on va dire. Ce sont les personnes vraiment les plus intéressées qui sont présentes, et puis on verra tout à l'heure. Il y aura des échanges, je pense, voilà qui vont nourrir. Peut-être la suite des projets qui sont mis en place. En tout cas, moi, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir euh, donc Céline Surette, qui est ici, qui est professeure en sciences de l'environnement et qui nous vient tout droit du Canada. Voilà, donc Céline, merci d'être ici. Euh, Olivier Ragnaud, bien évidemment, que nous connaissons bien au Sanopolis, euh, euh, euh, qui est chercheur en sciences de l'environnement marin, partie CNRS, à l'Institut universitaire européen de la Mer, donc euh, évidemment à l'Université de Bretagne Occidentale, à Plouzané, Et puis euh, Lionel Jaffrez, metteur en scène et directeur artistique qui nous vient du théâtre euh, du Grain à Brest. Donc ce soir, eh bien, vous, vous allez nous éclairer évidemment euh, sur différentes actions scientifiques, artistiques et politiques, euh, donc sur euh, en fait, des communautés, euh, on va <coughs> dire, côtières bretonnes, mais aussi acadiennes. Et puis, vous allez nous faire part de différentes euh, expériences, des regards croisés. Euh, on va parler d'interdisciplinarité, de transdisciplinarité. Euh, le déroulement de cette soirée va se faire de la manière suivante. Donc, euh, Olivier Ratneau va, dans un premier temps... Euh, intervenir évidemment euh, sur l'anthropocène, sur les zones ateliers. Quelques exemples tu vas nous donner euh, précis. Euh, Céline, vous allez intervenir sur l'expérience artistique euh, à Cocagne, un focus sur euh, le lien de la communauté. Et puis, il y aura un, un petit film tout de suite après, hein, c'est cela. Et euh, Lionel, évidemment, tu réinterviendras euh, par la suite. Et euh, juste avant de terminer, en fait, on a prévu de faire un petit débat avec des questions, euh, réponses dans la salle qui se déroulera juste sur ma gauche. Dans tous les cas, je vous souhaite une très, très belle soirée à Osanopolis. Olivier, eh bien, je te laisse la parole. Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être ici. Et puis merci à Anne et à Océanopolis de nous donner l'occasion, donc à Céline, Lionel et à moi, de vous emmener un petit peu en voyage entre, à l'interface entre art, science et politique autour des questions de, de soutenabilité des zones, des zones côtières, donc par ici et puis en, et puis en, en Acadie. Donc moi je suis effectivement Olivier Ragnon, moi je suis biogéochimiste marin, mais je m'intéresse depuis longtemps aux, aux interactions entre sciences et, science et société. Et donc moi je vais démarrer pour vous donner un petit peu juste de contexte général autour de cette question d'anthropocène, de développement durable, de comment la, la, la recherche se saisit de ces questions aujourd'hui. Donc on parlera de zone atelier, je vous montrerai quelques actions qu'on mène euh, à l'interface justement entre... Euh, et on va beaucoup parler de co-construction entre, d'un côté, les chercheurs et puis, d'un autre côté, euh, différents acteurs donc de, la, de la société civile euh, organisée. Euh, donc, juste après moi, Céline vous montrera donc, quelques exemples en provenance du Canada. Et puis, on aura un film après, et Lionel en parlera, euh, pour vous parler un peu d'interaction entre art et science et de ce qu'on peut en faire autour de ces, de ces questions. Donc, l'anthropocène, hein, vous en avez tous entendu parler, c'est un peu l'idée... Euh, qu'on euh, est entré dans une nouvelle ère. Donc euh, après le pléistocène, le Miocène et puis euh, le plus récent, l'Holocène, euh, on serait entré dans l'Anthropocène avec l'idée que l'homme devient une vraie force géologique et donc est susceptible de modifier euh, bah, des, des choses qu'on pensait être pendant longtemps juste de l'ordre du naturel, euh, le climat, les grands équilibres au niveau de la biodiversité ou au niveau des cycles bio et on s'aperçoit maintenant que, évidemment, euh, l'homme est devenu une force susceptible de modifier, de modifier tout ça. Alors, il y a un débat hein, sur l'existence même de l'anthropocène. Il y a un débat aussi sur euh, son origine. Il y en a qui le datent au néolithique, d'autres au moment de la révolution industrielle. Et puis, euh, il y a beaucoup de gens qui en parlent depuis, on va dire, euh, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec ce qu'on appelle la grande accélération. On voit ici plein... Plein d'exemples, hein, donc, euh, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, et dans, dans les 30-40 ans qui ont suivi, donc au moment des, des 30 glorieuses, hein, on le voit ici, euh, une grande accélération au niveau de la population mondiale. On a pris un milliard d'habitants, en gros, tous les 10 ou 12, euh, tous les 10 ou 12 ans. Euh, au niveau de l'utilisation des ressources, au niveau euh, des communications, des transports, hein, et tout qui, tout, qui, tout qui, qui s'accélère. Et évidemment, tout ça et tout ce, ce développement-là n'est pas sans conséquence sur ce qu'on appelle le, le système Terre, et on en mesure aujourd'hui tous les effets en termes de changement climatique, d'érosion de la, la biodiversité, euh, voire même, évidemment, autour de la question de l'épuisement des, de de des ressources. Donc, en fait, on est dans cette période-là, l'anthropocène. Ici, c'est juste un petit clin d'œil avec l'affiche du, du festival qui a été organisé en 2016 et dont Lionel vous montrera tout à l'heure le, le film, on en rediscutera. On est dans cette période de l'anthropocène et il y a plein de postures euh, qui peuvent être prises face à ce qu'on appelle aujourd'hui, alors c'est la crise environnementale, en réalité beaucoup parlent d'une crise systémique, elle n'est pas que environnementale, elle est sociale, elle est économique euh, et elle est souvent euh, générale. Et du coup il y, a, il y a plein de postures, ça va du déni, on a beaucoup parlé de climato-scepticisme, donc ça va du déni jusqu'au jusqu tout technologique en imaginant que l'homme a toujours su euh, par son intelligence résoudre les problèmes jusqu'à aujourd'hui. Et puis ça passe en même temps par toute une série de positions, euh, on peut se mettre la tête dans le sable, Là, on ne veut pas voir les, les problèmes, il y a euh, les catastrophistes, il y a le catastrophisme éclairé, on en, je, ferai, je vous donnerai une petite citation, parce que c'est une position intéressante tout à la fin. Euh, et puis évidemment, chez nous, il y a des débats entre d'un côté la, la décroissance, et puis ce qu'on appelle... Euh, évidemment, ça vous connaissez tous, hein, le, le développement durable avec l'environnement depuis euh, une trentaine d'années, le début des années 80, et le rapport Brundtland, qui, est, euh, qui a été mis à l'agenda politique, avec euh, les, les objectifs du millénaire dans un premier temps, mais qui ont, ensuite euh, ont donné ces objectifs du développement durable, qui ont été signés par euh, bon nombre de pays en septembre 2015, ou, oui, je crois que c'était 2015, à, à New York. Donc, vous avez quelques exemples de ces, de ces objectifs. Par exemple, à l'Institut, nous, on travaille beaucoup sur l'ODD, l'objectif de développement durable 14, sur, euh, sur les océans, mais vous en voyez, il y en a qui sont très environnementaux, d'autres qui sont euh, beaucoup plus sociaux, hein, sur la réduction de la pauvreté ou les inégalités, dont des inégalités euh, euh, liées à euh, des phénomènes environnementaux. En parallèle, du coup, à cette, à cette question... Euh, euh, donc de, du développement durable dont le politique se, se saisit, il y a tout le monde de la recherche qui euh, s'organise, notamment depuis 2012, tous les grands programmes internationaux liés à l'environnement se sont regroupés sous cette plateforme qui s'appelle Future Earth, euh, avec une recherche, aujourd'hui, qui devient de plus en plus euh, orientée solution. Donc, euh, bon, voilà, ce mot solution, il pose plein de questions dans le monde scientifique et... Et, et pas que, hein, dans ce continuum qui va un petit peu de la recherche fondamentale à la recherche appliquée. Euh, il y a plein de questions qui, qui se posent. C'est une, une recherche qui euh, également se veut euh, capable d'apporter des vrais outils d'aide à la décision, avec là aussi plein de questions qui se posent à l'interface entre science et, et, et politique. J'ai mis ici un ouvrage de, de Max Weber, parce que le début, depuis le début du XXe siècle, c'est très discuté sur ce besoin de séparer la science du politique. Et, euh, et voilà, ce sont des, des écrits qui sont euh, un petit peu remis en question euh, aujourd'hui, ou en tout cas qui font, qui font grandement débat. Une recherche qui se veut de plus en plus, et on va beaucoup en parler ce soir, inter- voire transdisciplinaire. J'ai essayé d'imager euh, ça un petit peu ici avec, euh, avec euh, les disciplines, euh, la multi- ou la pluridisciplinarité. Euh, qui est en quelque sorte la, la juxtaposition de, de disciplines sans réelle interaction. On rentre dans l'interdisciplinarité quand on commence à faire interagir les disciplines entre elles autour d'un même objet. Et puis, euh, voilà, il y a l'image du smoothie un petit peu à, en bas à droite avec la, la transdisciplinarité où là, on rentre dans l'intégration des disciplines et euh, voire même à la création de, de nouvelles disciplines. Donc, on va donner des exemples, par exemple... Tout de suite, on, pourra, on verra hein, l'interface entre euh, sciences de la nature et sciences humaines et sociales. Donc là, on est à l'interface entre des grands champs disciplinaires ou bien entre artistes et scientifiques. Là, on va pouvoir commencer aussi à parler d'inter, voire même de transdisciplinarité. Et puis, euh, une recherche qui se veut de plus en plus participative avec les scientifiques qui sortent de, de leur tour d'ivoire et qui commencent à aller travailler avec différents types d'acteurs, des citoyens, mais aussi des gestionnaires, voire des décideurs, et puis, on verra des exemples, mais ça peut être aussi avec des gestionnaires dans le monde agricole, euh, sur l'aménagement de, de la côte, etc. Donc, ce monde de la recherche s'organise, ça, c'est juste une autre façon de le représenter, hein, pour dire aussi que euh, depuis le début des années 2000, euh, cette réorganisation, elle se fait dans ce qui s'appelle un peu le champ émergent des sciences de la soutenabilité, où vous avez donc au centre, là un petit peu, vous avez cette science de la soutenabilité très interdisciplinaire avec des sciences plutôt, on va dire, physique, géophysique, biogéochimie et où on y met aussi de la biologie, de l'écologie, et puis des sciences de l'ingénieur et également des sciences humaines et sociales. Et tout ce monde scientifique, comme je le disais, sort de, du laboratoire pour aller dans des laboratoires, on va dire, naturels, travailler ici, par exemple, sur des problématiques liées à la pêche, donc avec les professionnels de la pêche, avec le secteur privé, avec les, les associations environnementales et les, et les décideurs. Donc voilà, il y a tout ce monde qui se réorganise. Et en France, il y a, au sein du CNRS, et en particulier de l'Institut Écologie et Environnement, ce qu'on appelle les zones, les zones ateliers du CNRS. Donc les zones ateliers, on se met... donc Vous en avez... Si vous regardez la carte à gauche, là, euh, il y en a une quinzaine en France. Euh, une zone atelier, c'est une espèce d'unité fonctionnelle, on va dire, des montagnes. Il y a une zone atelier au niveau des Alpes ou de l'Arc Jurassien, euh, au niveau des grands fleuves, donc sur le Rhône, la Loire, la Seine, au niveau des plaines agricoles ou des villes. Euh, nous, ici, on va en parler. On est dans la zone atelier brest iroise le long du continuum euh, terre -mer. Donc, dans ces zones ateliers, on n'est pas en mode projet sur 2-3 ans, on se place sur du long terme. Une zone atelier, elle est financée sur 5 ans, puis ça marche, si ça marche bien, on va financer sur 10 ans, 15 ans. Les plus anciennes des zones ateliers ont 20 ou 30 ans maintenant. Et donc, ça, ça permet réellement de se mettre sur le long terme parce que de créer des liens entre, euh, comment dire, pour comprendre ce qu'on appelle aujourd'hui les socio-écosystèmes, donc pour comprendre ces relations entre l'homme et la nature, on a besoin de faire travailler ensemble les sciences de la nature qui s'intéressent à l'écosystème les sciences humaines et sociales qui s'intéressent aux sociétés qui dépendent de ces écosystèmes et pour étudier les interactions entre les deux, évidemment, il y a besoin de travailler en interdisciplinarité. Ça, ça demande le temps long et les zones ateliers sont là justement pour permettre euh, de faire ces recherches dans ce temps, dans ce temps long. La zone atelier Brest-Iroise, on voit petit à petit, on se rapproche, rapproche d'ici. Vous avez ici son emprise géographique euh, en mer, Donc euh, au niveau de la mer d'Iroise. C'est la zone du parc marin d'Iroise. Hein, elle va de, de, de l'île de Saint au sud jusqu'à Ouessant au, au nord. Et la zone atelier hein, englobe également la Rade de Brest, qui ne fait pas partie du parc marin, mais qui est dans la zone atelier, ainsi que les bassins versants de la Rade et puis des deux rivières qui, qui l'alimentent, hein, essentiellement l'Aulne et, et les lornes. Les enjeux sur la zone atelier Mrest-Iroise, euh, ces trois enjeux-là principaux ont défini en fait les trois thèmes quand la zone atelier a été créée en, en 2012, avec euh, Françoise Gourmelon qui est dans la salle en, en géographie. Euh, ça nous a en gros permis de nous organiser en trois thèmes. Le premier, euh, qui concernait surtout les plages et, et les îles de la mer d'Iroise. Là, il s'agissait de maîtriser, d'anticiper les risques côtiers qui sont liés euh, aux phénomènes d'érosion et de submersion, donc au croisement entre euh, les aléas météo et avec l'accroissement notamment de la fréquence des tempêtes, par exemple en lien avec le, le changement climatique, et puis l'aménagement croissant de la zone côtière. Toujours en iroise tout en bas, on avait un thème qui était assez centré autour du parc marin et notamment l'impact d'une aire marine protégée sur les usages et puis la biodiversité. Et au milieu... On avait le thème 2, et on a le thème 2 qui va nous intéresser essentiellement aujourd'hui, sur les interactions euh, terre-mer, et en particulier l'impact des activités agricoles sur les bassins versants, des, de l'Aulne et de l'Elorne, sur la qualité de l'eau de ces rivières, et les répercussions sur la qualité de l'eau de la rade la de Brest. Donc au cours, des, au cours des 4 ou 5 dernières années, euh, les équipes du, de notre laboratoire ont participé à, à... Il y a deux projets dont je veux vous parler. Évidemment, on participait à beaucoup d'autres projets dans le cadre de cette zone atelier, mais là, je voudrais illustrer, pour parler de co-construction, je voudrais illustrer autour de deux projets. Un premier projet qui s'appelle Artistique, et Céline et Lionel y ont participé, donc vous en entendrez encore parler ce soir. Euh, ce projet artistique était dédié à l'adaptation des communautés côtières au changement. Alors j'ai mis climatique, mais pas seulement euh, au changement climatique. La rate de Brest était un des sept sites d'études. L'autre site d'études en zone tempérée, c'est le site dont Céline parlera euh, au Canada. Mais il y avait également deux sites en zone tropicale, donc en Inde et au Sénégal. Et puis, il y avait trois sites plutôt arctiques, donc en, en Alaska, au Groenland, et puis euh, dans le delta de l'Alena, euh, en Sibérie. En parallèle, et vous allez voir qu'on va croiser les deux, les deux projets, euh, on a mené donc, avec... Euh, Financé par le Labex Mer cette fois-ci, et notamment un axe nouvellement créé au sein du LABEX sur le fonctionnement des socio-écosystèmes. Euh, on a travaillé donc avec, dans le cadre de, de la structure à polymère, donc avec Camille Mazet, qui est en sciences politiques, et puis Pierre Boudry, qui est un biologiste marin, donc tous deux aussi au, au Lémar. On a travaillé sur ce projet semé autour de la question de l'ensemencement de la mer pour réfléchir à des actions qu'on pourrait mener en partenariat avec les pêcheurs pour non seulement penser, mais agir un petit peu autour de, des questions de soutenabilité de la rade de Brest en lien avec les filières pêche et, et aquaculture qui sont très en difficulté aujourd'hui, qui l'ont été pour des raisons diverses et variées hein, au cours des dernières décennies. On peut parler du climat, on peut parler de la prolifération d'espèces invasives et qui est aujourd'hui très en danger du fait des efflorescences de phytoplancton toxiques euh, qui se font de plus en plus euh, fréquentes. Donc, dans ce contexte-là, euh, donc un peu à cheval sur les, sur les deux projets. On a conduit donc des travaux en sciences de la nature. On a fait de la modélisation du continuum terre-mer, de la modélisation climatique, notamment en régionalisant des sorties de modèles climatiques pour les appliquer à la, à la région Bretagne. Et puis on s'est aussi beaucoup appuyé sur le réseau Ecoflux qui est un réseau d'observation participative. Ecoflux, c'est un réseau qui fonctionne depuis 20 ans, en fait, où les scientifiques travaillent en partenariat avec l'enseignement agricole, pour étudier et suivre la qualité de l'eau dans les rivières du, du Finistère. Et en faisant travailler un peu tout ce monde, on a essayé de reconstituer le climat et les apports de nutriments sur les 20-30 dernières années en rade de Brest, enfin en provenance de l'eau de les et puis avec les implications sur, le, sur la partie rade de Brest. Donc là, on était plutôt sur la partie terrestre et puis rivière. Sur la partie mer, on a travaillé euh, en sciences humaines et sociales, donc là aussi avec plusieurs disciplines, euh, sur ces adaptations, des communautés de pêcheurs dont je vous ai parlé hein, en sociologie, en sciences politiques plutôt sur des questions euh, plan climat et, et évolution des politiques publiques, publiques pardon, face à, en matière d'adaptation et puis on a également travaillé sur l'histoire de l'interdisciplinarité, comment les connaissances du socio-écosystème Rade de Brest se sont construites dans les, euh, dans les 30 ou 40 dernières années, donc d'abord au sein des sciences de la nature et puis ensuite comment les sciences de la nature ont, ont travaillé avec les sciences humaines pour essayer de d'approfondir des connaissances donc sur l'histoire, l'évolution, les adaptations de la communauté de pêcheurs à la coquille. Et puis, ce qui nous a intéressé beaucoup, c'était les interactions entre les scientifiques et puis ces communautés de, de pêcheurs. Mais ce qui va nous intéresser ici, essentiellement, c'est qu'au-delà de, ces, de ces études qui sont purement dans le monde scientifique, c'est qu'on a essayé, et ce n'est pas simple, donc euh, c'est encore en cours, de créer ce qu'on appelle des chercheurs collectifs, avec euh, des gestionnaires et puis des professionnels des, des, des filières de la pêche et de l'agriculture. La, on a par exemple, dans le cadre du projet artistique, euh, créé un chercheur collectif comme ça, avec des chercheurs donc en sciences de la nature, mais aussi avec un géographe, des économistes, et on a travaillé avec des gestionnaires de bassins versants, au niveau de, notamment des sages de l'Aulne et de l'Elorne. Dans le cadre du projet Semé, on a fait la même chose, cette fois-ci avec des pêcheurs, je vais l'illustrer dans, dans un instant. Dans les deux cas, l'idée, c'était d'essayer de co-construire des scénarios. C'est de se dire que ça ne sert à rien, une fois qu'on a des modèles, de faire des scénarios euh, qui ressembleraient plus à un jeu vidéo et qui n'auraient pas forcément un caractère réaliste et ne seraient pas forcément utiles à la décision en matière de politique publique vers une gestion soutenable de l'écosystème si on ne co-construit pas ces scénarios avec les acteurs de ces filières. Donc bon, voilà, ça paraît assez, assez trivial, mais pour le faire dans le, concrètement, ce n'est pas simple. On va y revenir probablement dans la discussion sur les questions de, du temps que ça, que ça prend. Mais en tout cas, ce sont des expériences qu'on a commencé à conduire. Et évidemment, à terme, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est entre la terre et la mer, aller vers des scénarios terre-mer en contexte de changement climatique, en mettant dans la même salle la partie pêche, aquaculture, et puis la partie agriculture sur les, sur les bassins versants. Donc, je, il me reste juste deux, deux diapos pour, pour terminer. Ici, ce sont simplement quelques, quelques illustrations d'un atelier qu'on a conduit. Donc, cet atelier avec les pêcheurs qu'on a conduit il y a une dizaine de jours, tout près d'ici, à l'auberge du, du Moulin Blanc. Euh, donc, voilà, on essaie d'avoir des, des, des réunions. C'est pas des réunions, d'ailleurs. C'est pas une suite d'exposés. On essaie d'avoir quelque chose d'assez dynamique. On a travaillé, par exemple, quand on s'est Présenter, à essayer de faire émerger nos aspirations, et on a essayé de symboliser un petit peu les, les liens qui pouvaient se tisser entre les différents participants avec une pelote de laine. bon Bref, différents types d'activités pour faire remonter aussi les défis qui se posent à la filière pêche en rade de Brest, mais pas seulement les défis, les ressources aussi. Chacun pouvait mettre sur des post-it les ressources qu'il amène dans la corbeille, et du coup, par exemple, en termes de connaissances, ben voilà, il y a les connaissances scientifiques, il y a les connaissances empiriques, des pêcheurs qui fréquentent la rade de Brest depuis peut-être plus longtemps que les scientifiques et qui ont aussi évidemment une connaissance du terrain qui est, qui est extraordinaire, avec l'idée de voir comment est-ce qu'on peut ensemble hybrider ces connaissances pour essayer d'en produire davantage. Et puis ensuite, on a identifié avec une autre activité qui s'appelle le World Café, où on travaille en petits groupes autour de, autour de tables comme ça, avec ces groupes qui, qui passent de table en table et qui ont eu à, euh, comment dire, à définir un certain nombre de scénarios possibles euh, pour par exemple faire, passe, faire face à ces efflorescences de phytoplancton toxiques euh, ou à la question de la prédation, par exemple euh, par la dorade royale sur les pétoncles noirs ou des choses comme ça, des, des, des phénomènes qui sont en train de se, de se produire. Et puis pour aller essayer de trouver ensemble des solutions. Et voilà ce qui est en train d'émerger, c'est l'idée d'essayer d'avoir un projet intégré où des scientifiques s'impliqueraient avec des pêcheurs pour penser la diversification de la pêcherie en rade de Brest au-delà de la coquille Saint-Jacques. Et à partir de l'exemple de l'écloserie du Tinduf, euh, de voir si on ne peut pas faire ce genre de choses avec le pétoncle noir, euh, l'huître et, et d'autres euh, espèces. Voilà, donc moi, si j'avais si juste un message en faire à, en fait, à faire passer pour expliquer pourquoi est-ce qu'on essaye d'aller vers cette idée de co-construction entre les chercheurs et puis les acteurs et les différents types d'acteurs sur le territoire, c'est un petit peu ça, hein, c'est que pour chaque problème complexe, il y a une réponse qui est claire, simple, mais elle est fausse. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'il n'y a pas de réponse simple à des problèmes complexes, et que pour aborder cette complexité, il faut travailler en interdisciplinarité, il faut sortir travailler avec les acteurs. Et voilà, ça, ça demande un temps, un temps fou, et je pense qu'on en rediscutera aussi, certainement, avec les artistes, ou et puis avec, avec Céline, mais c'est quelque chose qui est, à, qui est à, à discuter pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut se donner, prendre ce temps, en fait, de la co-construction et du dialogue pour essayer de... Euh, pour essayer de, de, résoudre ces, de résoudre ces problèmes. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est assez, assez fondamental, parce que dans cette réunion avec les pêcheurs, on l'a entendu dès le début, quand on s'est présenté, hein, pour beaucoup des pêcheurs qui étaient là, certains commençaient même à vous, vendre leurs bateaux, ils sont vraiment un peu euh, face à un mur, et, euh, et quelque part, quand je vous parlais tout à l'heure des différentes postures pour faire face à cette question de, de, des limites et à, dans cette période qui est l'anthropocène. Est, est je vous ai parlé de différentes postures. Il y a des catastrophistes. Et puis, il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Dupuis qui, est, qui a écrit un livre dont je vous conseille la lecture. Ça s'appelle Petite métaphysique des tsunamis. C et, et puis, pour un catastrophisme éclairé. Et je pense qu'il parle de la liberté. Et voilà, je vous ai terminé sur cette, euh, sur cette citation ici. Il va nous falloir apprendre à penser que la catastrophe apparue, il était impossible qu'elle ne se produise pas. Mais avant qu'elles se produisent, elles pouvaient ne pas se produire. Et c'est justement dans cet interstice-là que se trouve notre, notre liberté. Et je pense que tous ces travaux dont on va essayer de parler ce soir, on est moins sur les résultats de la recherche que sur le processus, mais tourne au de cette de cette question. Je vous remercie pour votre attention. On va passer directement, je pense, à... faire un petit voyage ensemble et on va se diriger vers le Canada. Plus précisément, on s'en va au Nouveau-Brunswick, en Acadie. En fin de semaine, l'Acadie, ça ressemblait à ça. C'est différent. Donc, ça, c'est… Je manque l'hiver cette année. Je passe mon hiver en Bretagne. Il y a un hiver aussi, mais c'est différent. Donc, plus sérieusement, euh, le Nouveau-Brunswick, c'est une des dix provinces canadiennes, c'est une des petites provinces canadiennes, c'est une province qui est largement rurale, on parle de 750 000 habitants, donc c'est petit, c'est presque tout le monde se connaît, donc c'est pas vrai. Euh, c'est un mélange d'acadiens, donc des, des, des gens de langue francophone qui habitent le territoire depuis la colonisation euh, européenne. Euh, il y a des anglophones et il y a les peuples autochtones, donc les Mi'kmaq, les Malécites et les Passamaquoddy, qui habitent euh, le territoire ensemble. L'économie du Nouveau-Brunswick, elle est largement euh, basée sur les, les ressources naturelles encore aujourd'hui, donc foresterie, agriculture, pêche, mine, euh, mais aussi de plus en plus se tourne vers les services et le tourisme. Donc ça, c'est le contexte du Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, je voulais vous parler plus spécifiquement du projet artistique. Olivier vous en a déjà glissé un mot, mais on va s'en aller euh, dans le site canadien à Cocagne. Donc ici, on veut voir comment on s'adapte aux changements environnementaux dans le, bassin dans le bassin versant de la rivière Cocagne. Et je ne peux pas faire ça sans dire qu'on ne fait pas ça seul. Donc il y a toute une équipe qui travaille ensemble euh, avec euh, Omer Chouinard, qui est notre, notre grand leader, et je voulais absolument mentionner cela. Donc, vous avez vu déjà, on a sept sites euh, répartis sur la planète dans différentes zones très différentes, mais ensemble, on, on, on fait cette aventure-là parce qu'il y a toutes sortes, euh, sortes d'histoires, toutes sortes de narratifs qui existent dans les différentes régions qui nous permettent de comprendre ensemble comment on s'adapte aux changements globaux dont, auxquels on fait tous face. Euh, et, et cocagne grand mais c'est une de ces sept communautés-là qui a voulu euh, s'embarquer là-dedans. Euh, on a vraiment pris une approche bassin-versant ici. Je vous montre le bassin-versant de la rivière Cocagne. Vous pouvez voir que c'est une petite région dans le sud-est euh, du Nouveau-Brunswick, qui est côtière, qui va se jeter dans, dans le golfe du Saint-Laurent. Euh, C'est euh, un petit bassin versant qui est rural. On a trois communautés de 2 000 habitants, donc on a peut-être 6 000 habitants dans tout le territoire du bassin versant. Et euh, à Cocagne, bon, on a un contexte socio-économique qui ressemble à celui euh, de la province du Nouveau-Brunswick, euh, mais qui va être largement virer vers la mer. Donc, on a la pêche avec la pêche au homard, mais aussi la pêche au, euh, au harangue, au pétonque. Euh, mais on a aussi beaucoup d'aquaculture et notamment avec l'huître qui est de plus en plus euh, commune au Nouveau-Brunswick et qui, qui va être exportée un peu partout dans le monde. Euh, de plus en plus, on a un retour vers l'agriculture, on a la foresterie, mais on a aussi toute une industrie de tourisme. Et donc, tout ça cohabite ensemble. Il faut euh, pouvoir voir comment on, on continue à avoir un système euh, qui fonctionne bien. Euh, donc, euh, mais évidemment, on fait face au changement climatique, comme partout ailleurs. Dans le contexte euh, des zones côtières, on va avoir à faire face à de l'érosion côtière. Donc, Vous pouvez voir une photo ici de l'érosion côtière qui se passe euh, sur nos côtes. Euh, Bon, au Canada, on a aussi les glaces, hein, les tempêtes hivernales qui sont de plus en plus fréquentes, mais avec un couvert de glace qui, se, qui, qui disparaît. Alors, on n'a plus nos, nos grosses glaces qui protégeaient bien les rives. Cette glace-là, euh, elle est de, de moins en moins fréquente. Et donc, quand il y a des tempêtes, ça va amener les glaces qui sont libres sur les côtes et ça, ça, ça va causer beaucoup de, de problèmes euh, à, à nos côtes. On a aussi de plus en plus d'épisodes de verglas qui causent euh, d'autres dommages. Donc, on reconnaît qu'on a besoin d'une transition. On a besoin de pouvoir faire face à ces changements-là et, et, et, et changer notre mode de développement. Et l'autre chose qui est importante, c'est que c'est les communautés locales qui ont besoin de se développer, qui ont besoin de, de trouver des solutions qui seront localement adaptées aux, vulnéra aux vulnérabilités euh, qui, qui sont présentes dans les communautés. Donc, comment on fait ça? À Cocagne, on a le groupe de développement durable du pays de Cocagne, qui est une association à but non lucratif, qui existe depuis euh, un peu plus de 20 ans euh, aujourd'hui, qui s'est en, fait, euh, euh, en fait groupée autour de problèmes de qualité de l'eau. Donc, on avait des problèmes avec les puits, avec le, de, une qualité d'eau potable qui était euh, moins bonne. Les gens se sont mis ensemble pour trouver des solutions à ces problèmes-là, en par exemple euh, ayant des fosses sceptiques qui sont fonctionnelles, ou, puis en, en améliorant la qualité de l'eau de cette façon-là. Et tranquillement, ils, se sont, ils ont commencé à travailler de façon de plus en plus écosystémique pour aujourd'hui avoir une approche qui regarde beaucoup à toute la question d'alimentation locale et comment on peut revenir à notre territoire, revenir à une économie euh, plus locale où est-ce qu'on a. Euh, on, on, on a de l'agriculture, de l'échange qui se fait, qu'on a euh, du patrimoine qui se fait euh, conserver. Donc, le groupe, de, le groupe de développement du pays de Cocagne est vraiment un allié important. Il tra on travaille avec eux euh, au, moins hebdomen, au moins chaque semaine. Euh, et et c'est avec eux qu'on a bâti nos questions de recherche. Donc, le projet artistique, on a réussi à faire plusieurs choses. Ça, ça partait de déjà beaucoup de travail qui s'était fait avec ces communautés-là, mais qui a été continué. Euh, on a ces groupes-là euh, et d'autres groupes qui, qui sont proches du groupe de développement euh, durable euh, avaient des, des, des, des données sur le terrain qui était recueilli depuis 15-20 ans, beaucoup de données sur la qualité de l'eau, aussi des données sur, euh, sur les espèces de poissons qui étaient présentes, mais comme qui sont des petits groupes qui n'ont pas beaucoup euh, de, de ressources, euh, autant humaines que financières, ça devient difficile pour eux de faire des suivis et de comprendre l'évolution de ces données-là. Donc, la première chose qui est vraiment ressortie, c'est qu'on en a des données sur le territoire, mais on a besoin de prendre un moment puis essayer de, de voir comment ça évolue donc ça c'est une des choses qu'on a pu faire avec eux donc c'est venu d'eux on a bâti nos questions de recherche à partir de ça et je vais vous montrer un exemple au niveau des sciences sociales il y avait tout un processus de municipalisation qui se passait dans ces régions là et de développement de plans euh, ruraux pour pouvoir s'adapter euh, au changement climatique mais aussi pour pouvoir développer euh, le territoire d'une façon où est-ce que tout le monde allait pouvoir y trouver euh, son compte. Donc, euh, les, les gens en sciences sociales ont pu suivre ce processus-là et accompagner les communautés pour pouvoir réfléchir à ces idées-là. Donc, ça fait des plans qui vont venir intégrer des idées qui sont euh, plus novatrices. Il y avait tout un volet art et culture. Une des choses qu'on a fait, c'est de travailler avec la photographie pour pouvoir faire émerger des idées qu'on qu ne voit pas nécessairement parce qu'on se parle juste. Un exemple, très rapidement, on a travaillé avec des agriculteurs qui, la plupart étaient des agriculteurs biologiques ou, ou, ou en voie de le devenir. Une des choses qui est ressortie avec les photos, c'était l'utilisation de plastique. Donc, il n'y avait pas le choix d'utiliser du plastique pour pouvoir garder la chaleur. Et que, donc, c'était une discussion vraiment intéressante qui est, qui est sortie de ce mode-là. Au niveau historique aussi, de comprendre comment... Ça fait déjà des centenaires qu'on s'adapte à toutes sortes de conditions et comment on peut apprendre des maladaptations et des adaptations qui ont mieux marché pour faire face à ce qui s'en vient. Tout ça euh, en co-construction où est-ce qu'on se réunit avec les citoyens, avec les groupes. Donc, pour montrer un exemple de comment on a pu euh, co-construire des questions avec les groupes, donc, avec le groupe de développement durable, avec, deux autres ben, avec une autre association et avec euh, le ministère de pêche et océan euh, Canada, on. Ils ont un programme communautaire de surveillance aquatique qui est là depuis le début des années 2000, où est-ce qu'à chaque année, les groupes communautaires accompagnés par des, des scientifiques de pêche-océan vont aller échantillonner les espèces de poissons littoraux et vont faire des décomptes, donc ont une bonne idée des biomasses qui se retrouvent dans leur territoire. Et donc, on a, on a fait une analyse des données à Cocagne et on s'est aperçu qu'il y avait une diminution de ces espèces de poissons-là euh, depuis à peu près 2012. Bon, il y a une diminution qui se fait euh, quand même depuis un bout, et là, il fallait essayer de voir bien, pourquoi on, on voit cette diminution-là. Donc, avec ces résultats-là, on est retourné dans la communauté pour pouvoir commencer à discuter avec eux des changements qui avaient eu sur leur territoire, et on a pu euh, voir différentes… En fait, c'est un problème complexe, comme Olivier vous l'a dit, il n'y a pas de solution simple à cette problématique-là. Euh, il y a l'enrochement de nos côtes qui se fait de façon beaucoup plus marquée et le 2012 semble être une année quand même assez importante pour voir ces murs de roches là arriver euh, de façon massive et on voit une diminution, donc une perte d'habitat. On voit aussi des espèces invasives arriver, euh, le couvert de glace diminuer aussi d'année en année. Donc, tout ça, ça nous donne des indications que les changements climatiques sont une partie de la réponse ou une partie de, de, des causes, mais il y a d'autres choses aussi, la façon qu'on s'adapte va aussi influencer tout ça. Donc ça, ça peut nous donner des, des moyens pour pouvoir aller de l'avant et trouver des nouvelles façons euh, de s'adapter. Donc, constat et perspectives d'artistique, nos communautés locales ont l'expertise de terrain. Ils connaissent leur milieu beaucoup mieux qu'un scientifique qui y va une fois par mois. Ça, c'est quand on a accès à notre terrain euh, tout proche. Hein. Des fois, c'est beaucoup, beaucoup moins fréquent que ça. Donc, ils doivent être partie prenante du processus de recherche. Et donc, d'où là l'importance de la co-construction, autant au niveau des questions de recherche que de l'interprétation euh, des résultats à mesure qu'ils arrivent l'importance des, euh, des narratifs pour intégrer des apprentissages, l'importance de l'art et de la culture, et ça vous allez pouvoir le voir encore mieux dans la prochaine intervention avec Lionel. Et euh, à Cocagne, le, on a identifié l'agriculture comme un outil d'adaptation. Et ça c'est intéressant parce que souvent quand on parle d'adaptation, on parle de solutions technologiques euh, comme les murs de pierre, comme toutes sortes de, de structures. Alors que l'agriculture, c'est quelque chose qui est malléable, c'est quelque chose qui va aussi euh, créer de, de, de la cohésion à l'intérieur d'une communauté. Et tout ça, c'était vraiment, vraiment important à Cocagne et c'est ressorti dans, dans beaucoup des interventions euh, qu'on a eues. Et sur ça, ben, je vous dis un gros merci. Merci. Je vais vous montrer un film euh, qui a été réalisé par Sébastien Durand. Donc, ça durera une vingtaine de minutes. Mais euh, il montre une expérience qu'on a vécue ensemble, avec Olivier Ragnaud, avec Christine Payard, qui est là, et avec d'autres mmh. qui ne sont pas là, mais euh, que vous allez voir dans le film. Euh, L'idée, c'est donc, donc, dans le cadre d'artistique, c'est que chaque... Euh, euh, chaque lieu, euh, chaque site, donc euh, vous avez vu qu'il y avait un site au Sénégal, en Inde, en Russie, euh, au Groenland, au Canada, au Nouveau-Brunswick plutôt, parce qu'il ne faut pas dire trop que c'est le Canada, euh, et puis j'en oublie. Euh, donc ici, en fait, on a, on a inventé comme un, un protocole où on a proposé à cinq artistes et à cinq scientifiques de partager une expérience. Donc, à assez long terme, parce qu'il s'agissait de travailler ensemble pendant euh, quasiment un an. Donc en fait, euh, moi je suis metteur en scène, donc j'étais le coordinateur artistique, Olivier Ragnaud était le coordinateur scientifique, et ensemble on a décidé de monter un projet qui s'appelait Côte à Côte, donc avec évidemment euh, les deux sens. Et l'idée, c'était que ben, la proposition, c'était qu'un scientifique et un artiste, donc des binômes, se rencontrent, apprennent à se connaître, euh, évidemment par l'ensemble, mais surtout apprennent à se connaître dans leur, dans leur travail, mais aussi dans leur vie quotidienne, dans leur vie familiale, intime, parce que euh, la transdisciplinarité, c'est une chose, donc c'est la mixité des pratiques. Euh, je pense que ça passe aussi par la rencontre, moi, euh, je suis artiste, alors euh, j'interviens aujourd'hui à Océanopolis. Je ne suis pas forcément légitime ou légitimé pour intervenir ici. Euh, parce que souvent, c'est des, des scientifiques, c'est des gens qui, sont, qui ont une réputation, qui, qui voilà, c'est pas n'importe qui. Et puis, tant mieux. Enfin, euh, tant mieux, je ne sais pas. Et enfin euh, toujours est-il que moi, je, à un moment, un jour, j'ai rencontré un, un chercheur qui s'appelle Juan Bastan, qui m'a amené à Lanzarote, sur son terrain de recherche, qui travaille sur les microplastiques, donc qui recherche dans tout l'océan Atlantique, en gros, qui fait des mesures des microplastiques pour essayer de comprendre les déplacements de toute cette pollution et de trouver aussi quelle est la cause de cette pollution, d'essayer de remonter jusqu'à la production et voilà, donc, je, vais pas vous, je vous en parlerai plus tard si vous voulez, mais en tout cas, cette rencontre m'a amené ensuite à rencontrer un, un autre chercheur qui s'appelle Jean-Paul van der Linden. Donc Jean-Paul, Jean c'est le directeur du CEARC à, à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et c'est lui qui est le coordinateur général de Artistique et c'est lui qui a écrit ce projet qui s'appelle Artistique. Jean-Paul von der Linden propose à Olivier Ragno à Brest d'être coordinateur scientifique de Brest et à Omer Chouinard, dont Céline a parlé tout à l'heure, qui, est, qui est travaille à Moncton. Et donc, vous êtes dans la même équipe de l'université de Moncton. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer du coup Céline en Inde parce que grâce à Artistique, on a pu aller rencontrer d'autres communautés, d'autres artistes et scientifiques de, des sept sites. Donc, je n'ai pas réussi à aller sur les sept sites, malheureusement. Euh, voilà, pour dire que tout ça est une histoire de rencontre. Et puis, voilà, je vais vous montrer le film. Je me rappelle d'écrire de, de, euh, l'âge le, le, de la Terre sur le sable et puis de mettre tous les zéros les uns à côté des autres et de me dire comment je peux me représenter 4,6 milliards d'années. Comment on peut se représenter euh, cette dimension-là, ce très grand-là. Comment on pourrait agir à notre échelle euh, individuelle et collective euh, pour améliorer les choses dans un monde qui ne va pas forcément dans le bon sens actuellement. Il y a eu un avant et un après, Lanzarote. Ça a été la première expérience un petit peu où côte à côte, on a pu travailler entre un artiste et un scientifique, on a pu réfléchir ensemble. À, euh, à des questions qui nous étaient communes. Renel et Rouen ouvrent euh, leur expérience à euh, Jean-Paul van der Linden et à moi-même et à Nicolas Philoc et à Jean-Luc Kimé euh, ensuite. Et Nous décidons de créer un groupe de réflexion, un groupe d'action et de recherche, on va dire, qui s'appellera plus tard Inflexion. On part du principe que nous sommes tous chercheurs. Poser des actes artistiques et scientifiques qui interrogent le monde et qui, qui ont pour vocation à déplacer les consciences. On cherche des façons d'expérimenter, de, de partager et euh, Jean-Paul van der Linden nous propose de prendre part à un projet mondial qui s'appelle Artistique euh, sur la question de euh, l'adaptation la, et de l'adaptabilité au changement. Euh, Climatique. Dans l'idée de, de se faire rencontrer des scientifiques des sciences naturelles, des scientifiques des sciences humaines, des politiques, dans le sens où élus politiques, mais aussi citoyens, acteurs locaux, et des artistes. Moi j'avais en tête de proposer à plusieurs artistes, donc de, avec qui euh, euh, je travaille régulièrement, de un petit peu refaire le chemin que j'ai pu faire avec Juan Bastal au Canaries pendant, ces, pendant ce voyage. Olivier Ragnaud, qui était du coup le coordinateur scientifique artistique à Brest, a aussi proposé cinq scientifiques de son côté. Quand bon, côte à côte Artistique Brest commence, nous sommes dix chercheurs en binôme. Travailler ensemble pendant un an, pendant une année entière, essayer de vous rencontrer, essayer de vous connaître, à la fois dans vos métiers, mais aussi dans vos vies privées. Essayer de créer euh, un objet, euh, alors un objet hybride entre l'objet artistique ou l'objet scientifique. Pour moi, pour moi, là, on est à la fois dans ce qu'on appelle de l'interdisciplinarité, donc quand on essaie de travailler autour d'un objet commun avec des gens d'autres disciplines et puis, euh, puis on est aussi dans la, ce qu'on appelle la transdisciplinarité euh, la production de formes hybrides en fait où on essayait un peu de transcender euh, nos disciplines dans la biogéochimie ou le théâtre pour essayer de produire une forme un peu entre les deux chaque binôme a, a évolué à sa façon à sa manière non sans difficulté mais c'est un petit peu ça que je cherchais euh, c'est ça que je voulais faire éprouver aux artistes comme aux scientifiques parce que j'estimais je, que c'était comme ça aussi qu'on pouvait euh, provoquer du déplacement euh, de pensée chez les uns comme chez les autres. On a une période où il faut arriver vraiment à prendre le temps de rencontrer l'autre et euh, l'autre c'est d'autant plus important et ça prend d'autant plus de temps que l'autre il a l'air loin de nous en fait. quoi. Et au départ on pourrait se dire les artistes et les scientifiques sont complètement opposés, les scientifiques c'est carré, etc. Alors que les artistes on y amène une dimension sensible, une dimension personnelle. Euh, qu'il n'y a pas a priori dans le monde scientifique, nous, quand on doit écrire une publication ou faire une conférence, c'est très cadré, on, on s'efface presque complètement derrière la donnée en fait. Et en ramenant et en interagissant avec les artistes, on ramène cette question du, du sensible, de l'humain, et, et on ne vient pas vers le public après avec des réponses toutes faites. on marche en pleine forêt et notez bien que ici, même sans laboratoire les pierres les autres minéraux et le paysage en parlent et en connaissent bien plus alors c'était la première forme qui a été présentée lors du festival anthropocène la première forme de côte à côte et euh, donc Morgane le reste et Christine Payard nous ont invités à à découvrir l'île Carne à côté de, de salle on, on y voit euh, des traces euh, d'humains de, euh, de, de la préhistoire, comme on y voit des traces de la nature, comme on, y, on y voit des traces de la Moko 12h05 la Moco -Cadis prend contact avec la station Le Conquet Radio, l'armateur du bateau étant à Chicago. Le capitaine tente de lui téléphoner. A cause du décalage horaire, il n'y parviendra pas. Il tente alors vainement de joindre des représentants basés à Gênes et à Milan. Donc tout ça a été mis en perspective, dans une réflexion qu'elles avaient pu avoir toutes les deux, euh, au sujet notamment du très petit, du très grand, et de comment on ressentait euh, euh, toutes ces échelles-là, toutes ces strates-là qui nous font euh, euh, comment dire être euh, tout simplement là dans le paysage. Le 18 juin 2016, entre Paris et Brest, à bord du TGV. Bonjour Anaïs, bonjour à tous. Tout d'abord, bienvenue à notre non-spectacle. En effet, il ne va pas s'agir d'un spectacle pour Nous, nous allons marché ensemble pendant environ trois heures selon un chemin qu'Anaïs et moi avons défini depuis notre lieu de travail. Le maquis pour Anaïs, l'auberla pour moi. Jusqu'à notre lieu de rencontre, au milieu du coin Albert. Euh, Anaïs et Mélanie ne s'étant jamais vues pendant toute cette année, finalement, de, de, de travail ensemble, parce qu'elles elles ont communiqué que par euh, des moyens euh, intermédiaires, lettres, euh, mails... Euh, euh, Skype, etc., téléphone. Et là, c'était la première fois qu'elles se rencontraient. Et elles ont fait sens de cette première rencontre, de cette unique rencontre-là. Nous avons cheminé avec elle pendant trois heures pour nous retrouver dans un, sur un pont, le pont Albert-Loup, qui se situe entre Brest et Plougastel, dans la rade de Brest. Et donc euh, le pont faisant aussi figure de de symbolique entre cette rencontre, entre ces deux personnes-là, euh, et la rencontre aussi euh, entre l'art la, et la science, entre euh, le nord et le sud. Quand on le prononce, il résonne bien. Anthropocène. Alors qu'est-ce que c'est C'est pas à certains d'entre vous que je vais l'apprendre, mais bon, c'est une période de l'histoire de la Terre, hein, comme le, le Pléistocène, l'Holocène, dont la caractéristique est l'influence majeure de l'homme sur le milieu terrestre. L'idée de, de proposer une forme artistique qui soit une, une fausse conférence théâtrale, une conférence gesticulée, c'est le mot qu'on emploie un peu en ce moment, euh, nous semblait pertinente parce qu'à la fois ça permettait moi de me mettre dans, le, dans la position du scientifique, au moins pendant le temps d'une conférence, dans un, dans un là on le cas dans un amphithéâtre, à l'Institut. Euh, et euh, ça permettait aussi à Olivier, par sa présence uniquement sous forme de vidéo, qu'il apparaisse ailleurs, autre part que lui aussi, et ce, ce décalage-là. C'est super important, je pense moi, de, du coup, de creuser ces contradictions, parce que même par rapport au changement climatique, on va retrouver plein de contradictions, Elle j'ai parlé de l'importance du temps, et, et voilà, moi je dis que c'est important de prendre le temps, et finalement je cours sans arrêt, on parle des émissions de CO2, et nous en tant que scientifiques, on passe pas mal de notre temps à, à prendre l'avion et à parcourir, la, à parcourir la planète. Donc tous les deux euh, se sont confrontés un peu à, cette, euh, à ce sentiment d'impuissance qu'ils pouvaient avoir face au, au libéralisme, face au, aux enjeux économiques, aux enjeux politiques actuels. Qui peut encore croire aujourd'hui que le libéralisme c'est la liberté Alors, I.I., euh, euh, c'est une forme qui a été proposée donc, par Damien Schrigène qui est anthropologue, Jean-Luc Aimé, qui est musicien, compositeur. Donc, tous les deux ont, je pense, une forte attirance envers l'anthropologie. Ils nous ont proposé un parcours autour de l'île Saison, à, à l'Andeda. Donc voilà, du coup, on a des consignes de sécurité qui nous imposent euh, bah, de rester groupés. Donc, c'est très important. Pour nos déplacements, qu'on reste groupés, évidemment, que vous soyez assez attentifs pour euh, suivre la, la piste et pas vous aventurer euh, à droite et à gauche. En fait, en arrivant euh, dans le Fort Vauban, on n'a on a pas de, de possibilité d'entrée. Et à ce moment-là, eh le public se retrouve coincé derrière le mur avec nous et on va, se, promener, enfin, on va se déplacer pour essayer de trouver un, une entrée en suivant le, en suivant le, le, le mur euh, d'enceinte. Et en même temps, euh, euh, bah, la marée monte et il faut qu'on se dépêche parce qu'à un moment donné, euh, on ne sait plus trop euh, si on va pouvoir rentrer, si la marée va pouvoir euh, euh, nous laisser repartir ou si on va être bloqué là euh, les heures qui viennent. Allez, go, go, go, go. Ça. Bon, après, à un moment donné, on relâche, on relâche la, pression, la pression et le, le texte est dit de l'autre côté du mur, en fait. pays, passé j'ai rencontré la violence On y vit toujours la boule au ventre Mais même ici en France, c'est la boule au ventre C'est le premier mur C'est la frontière de Turquie Notre forme s'est vachement construite autour de, autour de ces murs, de l'idée de, de ces murs et du coup forcément de ces frontières. Et Parce qu'un autre point commun qu'on s'est trouvé avec Jean-Luc, c'est un peu... Euh, une sensibilité sur ces thématiques-là de, de migration. La, la molécule sans l'animal, elle est, euh, elle a été créée suite à la rencontre de Charlotte Corporeau, qui est euh, biologiste marine, et Stéphanie Sioux, qui est chorégraphe et danseuse. Au départ, on a vraiment parlé de comment moi je travaillais, comment elle travaillait. Et c'est à partir de la répétition de, de danse qu'elle est venue voir qu'elle s'est dit en fait euh, mes acides aminés qui s'enroulent et qui s'attachent les uns aux autres ressemblent au, au cube que tu utilises, ressemblent au mouvement que tu mets les uns derrière les autres. Si on essayait de faire une construction de protéines et qui du coup euh, pourrait être altérée par un milieu, donc ça, ça, ça rejoignait... Euh, ce thème du, du climat et des, des altérations, des changements. Et finalement, on a pris cette décision assez simple de, de partager un certain nombre de vocabulaire de, que moi j'utilisais et que elle, elle utilisait. On en a construit des phrases, enfin des phrases chorégraphiques. Et pendant que moi j'ai ces phrases chorégraphiques qui sont dans un ordre très précis, Charlotte construit quelque chose de façon aussi très précise. Et il y a différentes phases euh, pendant lesquelles, parce que moi je vais bouger différemment, la protéine va s'altérer jusqu'à ne plus pouvoir se construire correctement. C'était assez touchant de voir cette rencontre-là, euh, cette empathie qu'elles avaient toutes les deux et, ce... et comment elles pouvaient l'une et l'autre se nourrir finalement dans leur recherche. Pendant le festival Anthropocène, donc, euh, donc l'occasion de réunir ces cinq formes de côte à côte, euh, on s'est dit qu'en euh, qu en fait on était des artistes, des scientifiques, mais qu'on n'était pas les seuls euh, détenteurs d'un savoir ou d'une connaissance, et qu'on n'était pas les seuls chercheurs, et qu'il fallait aussi qu'on donne l'occasion à des Brestois, ou euh, des Finistériens, de pouvoir participer à ces recherches et de pouvoir aussi donner leur point de vue et, euh, et, et vivre un, un moment avec nous. Et donc du coup on a proposé ce qu'on a appelé des agora. Euh, c'est des temps euh, qu'on a organisés tous les jours pendant le festival. Alors euh, ça a duré cinq jours, il y a eu euh, cinq agora euh, qui duraient chacune trois heures. Trois heures ça paraît long et en même temps c'est très court à partir du moment où les gens euh, de manière authentique peuvent prendre la parole et, et vraiment cheminer ensemble j'en retire vraiment quelque chose de, de très fort et ça permettait aussi de donner du sens aux cinq formes de côte à côte c'est-à-dire qu'on qu pouvait reparler de ce qui s'était produit de ce qu'on avait ressenti, de ce qu'on avait vécu Alors on, on s'est dit que, en, collectivement que ces expériences en binôme finalement avaient été très très riches mais que il fallait qu'on puisse mettre tout en commun, Il fallait qu'on passe à une dimension plus collective de ce travail-là, d'essayer d'aller de, plus loin dans l'analyse et dans le partage de ce qui s'est passé pendant ces rencontres-là. Et donc on a décidé de, de se voir pendant ce qu'on qu appelle un, un chantier de recherche artistique et scientifique. Et donc euh, voilà, pendant toute cette semaine-là, on appelle aussi... Euh, les 120 heures, parce que 120 heures de, de travail, euh, nous avons créé une forme un peu euh, déambulatoire euh, à Melon, à, à, à port où nous invitions le public à, à regarder le paysage, mais de différentes manières. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup interrogé sur en quoi nous appartenons au paysage et qu'est-ce qui fait que... Euh, par certains de nos comportements nous, sommes, nous, puiss, nous pouvons être décalés par rapport à ce paysage. Oui. c'était chouette en fait, de pouvoir faire ça là c'est-à-dire de travailler pendant une semaine bah, au bord de la mer de retrouver un peu ce contact permanent aussi avec les, les éléments sur lesquels on a, on a réfléchi beaucoup il y a un truc que j'arrive pas tu vois c'est des gens c est, c est, c est, voilà c'est des gens qui réfléchissent etc qui ne sont pas déconnectés de la réalité et j'arrive pas à les convaincre le seul truc qu'ils arrivent à me dire c'est qu'il faut être raisonnable tu vois, il faut il faut penser raisonnable il faut il faut voter raisonnable, il faut avoir une économie raisonnable, du bordel Est-ce qu'on est dans un monde raisonnable La complexité qui a pu apparaître pendant l'Anthropocène, pendant le festival, à la restitution de ces cinq formes, voilà, elle était significative de, de tous les individus qui faisaient partie de cette aventure et, et elle se complétait très bien. Enfin, c'était juste. c'était riche. Ça donne du sens à notre boulot, et ça donne notre boulot d'artiste et ça donne du sens à notre vie en tant que représentant de l'espace humain. Les bilans, les bilans, en tout cas ce qui est tiré, c'est les moments où l'idée est venue. On était sur, sur les bateaux avec, avec Jean-Paul Vanderlinde et le et on se posait la question de pff, comment on fait pour rassembler tout ça, dans le cadre, c'était le festival Anthropocé, et c'était très beau de voir que chacun tirait au plus loin les différents chantiers qu'il pouvait, qu pouvait avoir entamé. Donc j'ai une sensation d'avoir partagé un effort et puis d'avoir ramené la, au moins l'aspect la, la, formel de certaines questions au plus loin qu'on pouvait à ce moment-là. Merci beaucoup, Des gens peut vous applaudir et je vais vous inviter à rejoindre voilà, vos, vos fauteuils. Nous allons commencer à... des voilà, euh, questions réponses j'imagine que vous avez plein de questions à leur poser. Alors c'est vrai que tu es complètement légitime, hein, je tiens de le dire, d'être ici dans cette maison, car euh, pour nous en tout cas, ces regards, ces regards croisés entre l'art et, et les sciences, les arts et les sciences, et eh bien... Euh, nous essayons de mettre notre petite pierre à l'édifice et nous essayons d'y travailler chaque année avec des plus jeunes en général. Et je peux encore dire qu'on a un très, très beau projet qui croise ses regards. Et cette année, nous allons encore accueillir 3700 élèves pour essayer de, de croiser les arts, les sciences, travailler avec des artistes et des scientifiques de différentes thématiques en tout cas. Moi, je voulais vous dire, vous de poser comme question plusieurs choses. Euh, alors, quand on est peut-être plutôt Céline euh, ou Olivier, quand on est euh, <rire> chercheur dans une certaine discipline euh, comme vous, vous êtes euh, biochimiste euh, donc, bio-géochimiste, bio euh, comment dire, euh, qu'est-ce qui vous pousse euh, à un moment de votre carrière euh, de se dire, euh, ok, je vais aller m'impliquer dans un programme comme celui-ci, euh, artistique. Donc, ça, c'est la première question. Céline? Car j'imagine que tous vos collègues ne sont pas prêts à s'investir dans un programme comme celui-là. Ah, il faut... Ouais, c'est vert, c'est bon. Ben moi, je pense que déjà, déjà au niveau de, de mes études, euh, j'ai fait des études interdisciplinaires en sciences de l'environnement. Je les le plus proche, oui je ne suis pas habituée. Euh, pour moi, c'était naturel, ça, ça, ça a toujours été naturel de me de poser des questions qui, qui étaient utiles euh, pour moi, mais pour les, pour les gens euh, autour de moi. Donc, je pense que ça, ça fait partie de comment j'ai été formée. Donc, ça a, ça a été une évolution qui s'est faite euh, graduellement, qui est passée de la chimie à de la chimie environnementale à à regarder qu ce qui se passait dans les écosystèmes et, et j'ai travaillé beaucoup sur les contaminants. Donc ça, ça m'a amené à la santé. Euh, donc on peut pas travailler sur les contaminants sans commencer à penser aux humains euh, aussi. Donc pour moi, ça a été comme euh, graduel, puis c'est ça qui m'a amené tranquillement à artistique. Artistique, ça m'a fait du bien parce que euh, ça m'a donné une pause des contaminants. C'est drôle à dire, mais ça m'a ça permis de travailler avec des groupes qui avaient des approches extrêmement positive malgré tous les changements qui se passent dans l'environnement et ça je pense que c'est c'est une belle leçon euh, <coughs> moi je veux dire que j'ai toujours enfin quand j'étais dire quand j'étais encore biogéochimiste euh, j'ai toujours travaillé et aimé travailler aux interfaces en fait et euh, entre entre pendant ma thèse beaucoup entre l'eau et le sédiment par exemple et puis après entre euh, entre, euh, entre la terre et puis la mer, et puis petit à petit, du coup, à travailler aussi aux interfaces entre disciplines, et assez logiquement, euh, ça m'a amené à travailler aussi à l'interface entre, entre sciences et, et société Moi, je sais, d'ailleurs, on avait été amené à réfléchir à Océanopolis, hein, quand vous, dans le groupe Inflexion, vous aviez préparé un, un spectacle qui s'appelait « Les poissons ont toujours raison ». C'était dans nous le cadre aviez... de la nuit européenne, des chercheurs. Ouais. Hein, vous, vous, aviez, vous nous aviez demandé, ou vous aviez demandé à quelques-uns des chercheurs de raconter un peu leur point d'inflexion, qu'est-ce qui avait fait que dans leur carrière, ils avaient un peu, euh, un peu bifurqué. Donc d'un côté, c'est vrai, il y a, comme disait Céline, on, on est formé. Moi, j'ai eu un formateur pendant ma thèse aussi, Paul Tréguer, qui était très axé sur, euh, sur l'interdisciplinarité. Donc il y a ce côté formation petit à petit, mais moi, je sais qu'en 2001, j'ai aussi participé à un colloque c'était juste après la, la sortie du troisième rapport du, du GIEC sur le changement climatique. C'était un colloque à Amsterdam où, là, moi, c'est la première fois que j'entendais les voix des pays du Sud, en fait, qui venaient parler des conséquences sociales du changement climatique. Et moi, je, je sais que ça a beaucoup changé pour moi, parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais on ne peut pas étudier juste l'impact du changement climatique sur les courants océaniques ou la biodiversité ou, ou les cycles bio-géochimiques. Et du coup, on a commencé, moi, j'ai commencé à à travailler sur ces sur ces questions et à essayer de dé faire, de développer des activités à, à cette interface entre sciences et société et puis petit à petit avec les arts aussi parce que euh, pour essayer moi ce qui me paraissait important c'était de montrer que on a toujours l'idée que les scientifiques ils vont venir avec des réponses et qu'en réalité c'est pas forcément le cas et que du coup pour moi de travailler avec des artistes c'était aussi beaucoup essayer de, de croiser des regards avec des champs différents complètement mais aussi être amené à faire s'interroger les gens, en fait, plutôt que d'arriver avec des réponses un peu, euh, un peu toutes faites. Euh, des motivations aussi, je peux te, te, te les demander, Lionel, de travailler avec des scientifiques. Ah, bon, tu le fais depuis très, très longtemps, je sais, mais euh, voilà, qu'est-ce qui te motive aussi à participer à un tel programme Qu'est-ce que ça t'apporte Moi, voilà. ouais, j'ai un regard assez politique sur les choses. Euh, alors, euh, je, je me demande qu'est-ce que c'est que de ne pas avoir un regard politique sur les choses à l'inverse mais en tout cas par rapport à la complexité du monde euh, tu parlais de ça tout à l'heure Olivier, je pense que pour euh, on ne sera jamais euh, assez de 1 à regarder le monde pour comprendre sa complexité quand on dit complexité, euh, c'est pas vous que je vais apprendre ça ici, je pense pas on ne parle pas de compliqué, on parle de complexe. Euh, la complexité, c'est le monde dans, dans, dans, dans tout ce qui. Il n'est pas dans des réponses simples, comme tu disais, comme la citation que tu, disais, que tu montrais tout à l'heure. Et donc, pour comprendre la complexité, il nous faut regarder avec plusieurs regards, quoi, forcément. Et ces regards-là, il faut les multiplier. Ils ne sont pas que artistiques et scientifiques, clairement. Enfin, je pense que chacun de nous on est en capacité d'avoir un regard sensible sur le monde, d'avoir une expertise, parce qu'on vit le monde, parce qu'on est soi, parce qu'on est dans son corps. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de quitter un peu la discipline, enfin, en tout cas, quitter l'idée de science et d'art comme, comme s'il n'y aurait que les regards scientifiques et artistiques qui pourraient comprendre la complexité, je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est un bon début, quoi, d'essayer de, de travailler ensemble et, et déjà d'essayer de décaler un peu le, les regards, son propre regard, et, euh, et vraiment, en se fréquentant et en, et en s'interrogeant et en se questionnant et en, et en passant des, du temps ensemble, euh, finalement, on, on se transforme. Quoi. Enfin, en tout cas, moi, depuis dix euh, ans que je fréquente des personnes qui sont dans une recherche fondamentale en sciences, moi, mon regard, il s'est déplacé et, et il continue à se déplacer à chaque fois. Quoi. À chaque... À chaque fois que je vis une expérience du type chantier à port ou il y en a plein d'autres. J'ai passé trois semaines sur le Marion Dufresne avec une équipe de paléoclimatologie. Bientôt, je vais aller en mer de Chine, toujours sur le Marion Dufresne. Et ça, c'est des expériences fabuleuses. Je me sens complètement privilégié de vivre ça, clairement. Et du coup, je me dis... Enfin, là, aujourd'hui, j'en suis à me demander comment je transmets ça parce que de cette place de privilégié, bah, ok, c'est bien gentil, mais après, comment je le renvoie à des personnes qui, bah, qui n'y sont pas quoi, Parce que tout le monde ne peut pas y être. Quoi. Parfois, vous faites participer euh, le public hein, à, vos, à, vos, euh, à vos productions artistiques, et scientifiques et politiques. Euh, Est-ce que vous évaluez le, le retour de, de ce public qui assiste à vos représentations euh, voilà, Comment réagissent-ils Et euh, est-ce que vous arrivez à analyser euh, voilà, leur, leur regard sur ce que vous êtes en train de faire ouais, C'est vraiment une question que je me pose tout le temps. Alors là, dans cette expérience-là, vous voyez que le public est assez restreint. C'est des petites formes qui, qui s'adressent à, à, à 30, 40, 50 spectateurs maximum. Et euh, forcément, on se dit tiens, on aimerait bien créer des, des formes artistiques qui s'adressent à, à plus grand nombre. Et, et on le fait de temps en temps. Euh, là, on a un projet à Kérourien, à voir et rien à voir, mais à voir vraiment où on veut faire un spectacle monumental, projeter une, une image sur une des, un des immeubles de Kérourien, et puis que tous les gens de Kérourien, à l'occasion des 50 ans du quartier, se, ré, se rassemblent. Donc on, a des, on fait des expériences comme ça aussi. Et, mais par contre, je me dis, plus ça va, plus je me dis qu'une œuvre toute seule, ne peut pas changer le monde, ou ne peut pas transformer une société, ou ne peut pas transformer même une personne qui, qui, euh, qui serait dans le déni, parce que tu as parlé de déni, ou qui serait dans, euh, dans des valeurs qui ne peuvent admettre, par exemple, le dérèglement climatique. C'est pas en regardant... Ça nous arrive quand même de voir un film et que ça nous bouleverse, etc. Ça arrive, mais c'est relativement rare quand même. Alors du coup, je me pose vraiment la question. Alors, la, on peut se dire que c'est l'addition de toutes ces, ces, ces expériences-là qui vont faire qu'à un moment donné, je vais me transformer. Mais c'est aussi la rencontre, les rencontres qui vont faire que je vais me transformer. Par exemple, nous, euh, au Théâtre du Grain, bah, on, on, on, on est en tant que professionnel sur, sur la scène, mais aussi on travaille avec des amateurs, des, des gens qui sont... Euh, bah, récemment, on, a, on avait un groupe qui s'appelle Ressort c'est des, des personnes qui sont tout simplement au chômage, volontaires, avec une, une vingtaine sur scène, et on, on a travaillé avec eux pendant euh, presque un an. Et je pense que là, ça les a vraiment transformés, cette expérience de la pratique artistique. Quoi. Euh, eux, ils en parleraient mieux que moi, mais en tout cas, je suis convaincu qu'à des moments, il faut que le théâtre serve aussi les personnes qu'on n'entend pas forcément d'habitude, tout le temps, de, de manière médiatique ou ou même dans ce qu'on voit tous les jours de notre cité. Donc les scientifiques, peut-être que ça en fait... Ils font partie de cette minorité, de ces minorités-là, qu'on n'entend pas forcément, en dehors de certains lieux dédiés aux sciences. Donc du coup, moi j'aime bien mettre... Je ne mets pas le théâtre au service d'eux, parce que ce serait un peu dégueulasse de dire ça. Mais en tout cas, moi je me mets au service de ça, dans une démarche politique, de dire... Bah tiens, comment je peux faire plein d'expériences, qu'elles soient sur des petites formes ou des plus grandes formes, qui peuvent contribuer, en tout cas, à faire que ça change un petit peu les choses. Quoi. Alors, c'est quoi changer Qu'est-ce qu'on doit changer C'est encore une question qu'il faudrait développer. Quoi. Juste avant les questions dans la salle, je voulais, vous, ben, je rebondis sur le mot changer, changer les regards. Euh, Olivier, euh, Céline, le fait de participer à ce, ce programme artistique. Euh, est-ce que ça a fait changer quelque chose, déjà euh, en vous certainement, mais euh, sur vos pratiques, sur votre quotidien, sur euh, voilà, la recherche au quotidien, quand vous retournez dans vos laboratoires respectifs? Oui, la réponse est oui. <rire> je pense que ça, ça, pour moi, ça a explicité le besoin de co-construction. Je pense que c'était quelque chose qui existait déjà dans, dans, dans la façon que je que je voyais mes projets de recherche, mais c'est devenu très, très concret dans, dans l'artistique. Euh, et puis, une, une des exemples où est-ce que c'est retourné au, au labo, c'est euh, en, en travaillant avec mon collègue en histoire et avec les communautés qui étaient très intéressées d'en comprendre euh, l'évolution sur le territoire. Euh, et en regardant les séries de données qu'il y avait, dans le temps, on pouvait retourner à 15 ans de données en arrière. Ce n'était pas suffisant pour vraiment voir les changements qui s'étaient produits au niveau de, de l'écosystème. Donc, avec la communauté, on a, on a dit ben, on a besoin d'aller plus loin, d'aller faire des carottes de sédiments euh, dans, dans, dans l'écosystème pour pouvoir voir l'évolution des métaux et des, des pigments. Et donc, ça, ça peut nous donner tout un autre portrait, mais ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une question que je me serais posée spontanément dans mon bureau. C'est une question qui est venue par l'interaction avec mon collègue en histoire et avec les gens de la communauté qui m'a ramené au labo. Donc, ça, c'était pour moi euh, vraiment intéressant comme, comme façon de, de faire. Oui, <coughs> pardon. Oui, moi, la réponse, elle est clairement, clairement oui aussi. Euh, je pense que ce que Lionel disait tout à l'heure, ou c'était dans le film, mais sur la question du déplacement, en fait, moi, je pense que euh, ce que j'ai beaucoup apprécié, en fait, de, dans le travail, euh, donc moi, je travaillais avec Alain Maillard, donc le. Metteur en scène et puis, et puis comédien. Euh, cette question justement de, euh, comment dire, de déplacer, son, de déplacer son, son regard aussi. C'est-à-dire que moi, par exemple, on a beaucoup échangé avec Alain et on s'est retrouvés sur, sur plein de sujets. On est parti à préparer euh, Vertige autour de cette question de l'anthropocène. Euh, Alain a lu plein de choses moi j'étais dans une écriture autour de l'idée de, de dette climatique euh, lui s'est saisi de ça, il a lu plein d'autres bouquins, on a échangé, moi ça m'a permis d'enrichir énormément la, la réflexion sur ces, sur ces questions et, euh, et je suis en train de me perdre dans ce que je voulais, dans ce que je voulais dire mais ton regard oh. sur quand tu reviens en laboratoire euh, voilà, sur des sujets... Euh... Ouais, moi, moi quand je reviens au laboratoire, en fait, ce que ça m'a beaucoup apporté, je pense, c'est sur la question de euh, la question de l'engagement personnel et puis euh, de dire de prendre sa place un petit peu. C'est ce que j'essayais de dire quand euh, à un moment dans la dans la vidéo, c'est à dire d'arrêter de se cacher un peu derrière euh, derrière cette idée que le scientifique il est euh, il est neutre. Il est nécessairement objectif, il va venir avec une avec une réponse, mais que euh, voilà, c'est pas juste quand on travaille entre, entre art et science, le scientifique il est il est froid, en boules blanche, alors que l'artiste il est sensible, etc. Euh, on est tous un petit peu un petit peu hybride, mais en même temps, moi pendant longtemps je suis resté avec cette idée là qu'on fait la conf, ça doit être très carré, et, et en travaillant avec euh, avec Alain, et puis euh, je pense que j'ai appris. Et puis je suis pas en train de le montrer là, mais à pouvoir exprimer des choses personnelles de façon beaucoup plus, euh, de façon beaucoup plus euh, pas aisée, parce que c'est pas simple, mais, mais doser le faire en fait. Et par exemple, quand on a fait cette restitution à Portspodder, on a fait, on a joué quelques petites scénettes avec Alain. Euh, moi, je sais qu'il n'y a pas longtemps, j'aurais été complètement incapable de faire ce genre de, ce genre de choses. Et du coup, quand on revient dans le laboratoire, on peut aussi parler à nos collègues euh, de façon peut-être plus, plus libre du fait que euh, voilà, quand on est allé ou quand on a passé un an à travailler avec, euh, avec des artistes et parfois à quitter le laboratoire pour aller passer toute une journée avec des artistes, ben, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre dans les couloirs, ce n'est pas juste un hobby ou juste pour le fun, c'est un vrai travail de recherche et, euh, et de le vivre, évidemment, et on peut en parler beaucoup plus facilement et puis, euh, et puis et expliquer ce que ça nous apporte, peut-être mieux que ce que je viens de faire. Merci